Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Sonder. Sonder, c'est quoi C'est un court-métrage de 12 minutes créé par une équipe de, de passionnés, une équipe qui s'appelle Soba et euh, qui est réalisée évidemment avec Unity. Alors, faut savoir que ce projet, euh, maintenant, est disponible et visible dans une douzaine de festivals euh, en 2019. Donc, c'est pour vous montrer euh, tout le succès euh, qu'a la partie vidéo d'Unity. Alors, je vous laisse découvrir ce trailer de euh, Sander. you can't stay here Finn you've got to find a way forward